Saint Matthieu, Matthieu, Lévi de son nom de naissance, est un juif originaire de Galilée, fils d'Alphée. Il est l'un des douze apôtres de Jésus et un des quatre évangélistes selon la tradition chrétienne, soit l'auteur du premier évangile retraçant la vie de Jésus de sa naissance au choix de ses premiers disciples. Contrairement à Pierre, André, Jacques ou encore Jean, Matthieu n'est pas pêcheur. Il exerce le métier de collecteur d'impôts publicain pour les romains à capharnaüm nord-ouest du lac de génézareth une profession particulièrement méprisée par les juifs lorsque jésus l'aperçoit à son bureau de péage lui demande de le suivre Matthieu abandonne alors son métier et devient un de ses disciples. Il est témoin de la scène, de la résurrection, de l'ascension et de la Pentecôte. Après la crucifixion, il part en Égypte puis en Éthiopie. Dans la capitale Nadavé, il combat l'influence de deux majestés, attirent les faveurs du peuple en ressuscitant le fils du roi. Celui-ci a aussi une fille, Iphigénie qui fait alors vœu de virginité se retire afin de se consacrer au Christ. Irtas, le frère du roi s'empare du royaume à la mort de celui-ci et insiste pour épouser Iphigiani. Il s'adresse alors à Matthieu qui refuse et défend la jeune femme avec ferveur, provoquant ainsi la colère d'Irtas qui décide de l'assassiner. Pendant que l'apôtre dirige une messe, les soldats du nouveau roi montent sur l'autel et le tuent. Le corps de Matthieu reste d'abord à Nadavé puis est ensuite transféré à Salerne, au royaume de Naples, Matthieu est généralement représenté par un homme, parfois ailé, tenant le livre de l'Évangile à la main. D'autres représentations le présentent avec une balance servant à peser l'or, en référence à son métier de publicain, ou avec l'épée symbolisant son supplice. Chez les catholiques, la saint Matthieu est fêtée le 21 septembre en Occident, le 16 novembre en Orient. Il est considéré comme le Saint-Patron des percepteurs, des comptables, des banquiers et des agents de douane.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 les sujets que vous voulez que j'aborde sur la chaîne à mettre aussi peut-être les liens euh, de votre chaîne pour vous faire de la pub Ou juste me demander de parler de votre chaîne sur la mienne ce serait un échange de bons procédés comme ça vous parlerez aussi de la mienne et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 bonjour les amis aujourd'hui je vais vous présenter comment faire un bouclier de protection ou un bouclier à faire plein de choses par exemple pour vous aider à faire le vide autour de vous vous retrouver seul pour tout simplement vous concentrer donc vous allez créer une boule d'énergie tout simplement avec l'idée soit avec toute idée, avec l'idée qu'elle peut vous protéger ou qu'elle peut vous aider à vous concentrer ou par exemple qu'elle laisse, qu laisse passer que les bonnes énergies et qu'elle vous protège des mauvaises énergies. Vous pouvez régler dans cette boule dans cette boule d'énergie, tout ce qui est possible et inimaginable, c'est à vous de choisir. Donc, vous allez tout simplement écarter les bras comme ça, les rapprocher en créant avec votre esprit et votre énergie une boule qui est dans votre main, dans vos mains, entre vos mains. Une fois... Que la concentration est bonne que vous la voyez bien et que vous la sentez bien vous lui dites tout simplement d'aller dans votre corps vous la mettez dans votre corps tout simplement et une fois dans votre corps vous lui dites ben, vous vous tu te mets tout autour de moi pour me protéger ou pour ou pour que je sois seul autour de moi ou que je sois par exemple dans ma concentration maximum et vous y réfléchissez quelque chose. Par contre, n'oubliez pas de lui donner un temps donné parce que sinon elle elle va rester tout le temps autour de vous. Donc il est mieux que ça que ce soit par un temps donné c'est-à-dire que vous pouvez lui donner un temps de 2 heures 3 heures 4 heures une journée et en général en général cette technique fonctionne très bien voilà voilà pour les informations sur la sur le bou, bouclier énergétique qui peut vous servir Si tu as aimé mes vidéos n'hésite pas à mettre un pouce bleu à partager ou tout simplement à t'inscrire sur ma chaîne pour voir mes prochaines vidéos. Allez, à bientôt La chingite est originaire du nord de la Russie, plus exactement de la République de Kareli, près du lac Onega. Le nom de chingite provient de la localité voisine de Chinga, En Russie, les effets bénéfiques de la chingite sur la santé sont connus depuis longtemps. La changite agit comme un dépolluant dans l'organisme et aide à la restauration des fonctions biologiques naturelles. Elle rétablit les paramètres favorables à la vie biologique et à la santé. Du point de vue de l'analyse chimique, la changite présente deux aspects absolument uniques, qui laissent le monde scientifique perplexe et qui expliquerait ces étonnantes propriétés, la présence de fulrène, forme particulière d'existence du carbone sur Terre, récemment découverte la présence d'un très grand nombre d'éléments nécessaires au développement de la vie. Cependant, les deux éléments très dominants en quantité, plus de 90%, sont le carbone et le silicium, les propriétés de la chingite proviennent de leur combinaison. À la lumière des études scientifiques de ces trois dernières décennies, il apparaît que les fulrènes ont un effet dépolluant, aussi bien de l'eau, métaux lourds, Dérivés chlorés, nitrates, pesticides, que de l'air, pollué par les ondes électromagnétiques que génère ordinateur, wifi, téléphone sans fil, GSM, antenne relais, radar. La présence de silicium, CO2, dans la chingite aurait un effet dynamisant sur l'activité cellulaire, qui serait complétée par tous les autres éléments nécessaires à la vie de la cellule, en protection contre les ondes électromagnétiques de l'environnement ou pour un effet d'ancrage et de stabilisation de l'énergie, utilisez la chingite sous différentes formes, en galet portés dans la poche, en pendentif ou en collier porté au niveau du thymus ou de la thyroïde. Indiquez si l'on travaille souvent à l'ordinateur, les pyramides et les sphères sont idéales au bureau ou dans la maison, quand il y a plusieurs sources de pollution réunies, ordinateur, wifi, Téléphone sans fil, les plaques suffisent pour faire écran quand il n'y a qu'une seule source de pollution, ordinateur, par exemple, elles peuvent aussi être posées sur le corps en relaxation, les petites sphères peuvent être tenues dans les mains pendant 10 à 15 minutes pour un rééquilibrage énergétique. Si tu as aimé mes vidéos, n'hésite pas à mettre un pouce bleu, à partager ou tout simplement à t'inscrire sur ma chaîne pour voir mes prochaines vidéos.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 bonjour tout le monde aujourd'hui petite vidéo sur une question posée est il possible de recevoir le don de quelqu'un oui il est possible de recevoir le don de quelqu'un si vous avez eu des affinités avec cette personne ou que cette personne n'est pas de descendant direct ou indirect ou tout simplement que la personne décide que ce soit vous qui recevez les dons mais à une seule et unique condition c'est que premièrement vous devez les accepter mais en général vous les acceptez sans le savoir parce que vous êtes trop petit et que vous venez de mettre ou alors vous les acceptez quand vous êtes plus grand mais euh, Là c'est conscient ensuite il est possible de recevoir les dons que à la mort de l'ancien utilisateur ça veut dire que l'utilisateur vous a désigné comme son successeur, puisqu'il n'a pas de famille ou qu'il ne veut pas le transmettre à quelqu'un de sa famille, mais ce qui est très rare. Donc, quand il décédera, vous recevrez ses capacités. Et très souvent, très souvent, c'est un, un de vos anges gardiens et votre ange gardien spirituel qui vient vous expliquer tout cela. Et c'est pour ça que des fois, il y a certaines personnes qui sont des apparitions et qui ont euh, bah, des connaissances euh, qui se développent sans, sans avoir eu à apprendre cela. Donc, oui, il est possible de recevoir les dons de quelqu'un qui, euh, qui est décédé. Et qui n'a pas de successeur mais en général euh, c'est très rare bon, voilà j'espère avoir répondu à la question et n'hésitez pas à reposer des questions si euh, euh, vous en avez merci si tu as aimé mes vidéos n'hésite pas à mettre un pouce bleu à partager ou tout simplement à t'inscrire sur ma chaîne pour voir mes prochaines vidéos. Allez, à bientôt! L'Icosaèdre, orienté à l'ouest, l'Icosaèdre possède 20 faces en triangles équilatéraux. Il représente l'élément l'eau et il symbolise le chakra sacré. Il agit sur la turbulence mentale en calmant l'instabilité. Il aide à mieux s'auto-gérer la sexualité. L'Icosaèdre est utilisé pour stimuler l'énergie subtile, on le met à plat exposé à la lumière du jour sur la photo pour développer son troisième œil, ses chakras, la médiumnité, l'icosaèdre et le troisième solide de Platon, associé à l'élément haut, donc aux émotions et au deuxième chakra. Le chakra sacré. Le son est la couleur qui correspondent à l'icosaèdre son de la nôtre et le orange. L'icosaèdre est une antenne émettrice-réceptrice qui permet à un individu de communiquer un souhait personnel ou de l'information à la collectivité. L'onde de forme qu'il émet amplifie le pouvoir de l'antenne naturelle qu'est la structure énergétique personnelle et dynamise le deuxième chakra. Siège de la conscience intersociale, elle l'influence de l'icosaèdre et douce dynamique. Il convient très bien à des personnes souhaitant une meilleure gestion de leurs émotions et de leur sexualité. Il intensifie la communication avec votre subconscient, soulageant les peurs irrationnelles et les traumatismes passés, et permettant à des sentiments de joie, de rire, de plaisir de circuler. Il améliore aussi la faculté de se souvenir des rêves. Le développement psychique et la communication télépathique.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 Shiva Lingam. Le Shiva Lingam fait partie des pierres de spiritualité. C'est une pierre sacrée de l'Inde, nommée Lingam en raison de sa forme, et Shiva en raison de son association au dieu du même nom. Pierre Phénomène Le Shiva Lingam est une pierre aux propriétés phénoménales. Réputée pour être une pierre d'une incroyable puissance, elle est tout particulièrement adorée par le mouvement New Age. Les Shiva Lingam sont polis par les courants de la rivière Narmada, puis récolté une fois par an, à la période où l'eau de la rivière est la plus basse. La composition du Shiva Lingam place sept pierres dans la famille des jaspes. Les jaspes étant des pierres à l'énergie douce. Les pierres les plus puissantes sont le plus souvent des pierres rares et difficiles à produire pour la nature elle-même. Les Lingam originels, ceux utilisés comme objet de culte en tant que représentation phallique du dieu Shiva, sont indéniablement des pierres extraordinaires. Elles ne tirent pas leur énergie de leur matière mais de la ferveur des croyants. Placées dans une pièce, vous pourrez y diffuser son énergie de croyance petit à petit au cours de la journée. C'est ainsi une pierre plus adaptée à l'harmonisation des lieux que travail de développement personnel. Le Shiva Lingam est conseillé à toute personne stressée et toute personne manquant d'énergie positive. Si tu as aimé mes vidéos, n'hésite pas à mettre un pouce bleu, à partager.